Bonjour les amis, ça fait deux jours que les marchés sont haussiers donc on voit ici le Dax en 15 minutes. Si on retourne voir notre graphique donc euh, en un jour. Donc vous voyez le marché qui rentre dans le nuage rouge, deux bougies vertes donc euh, pour ces deux premiers jours de la semaine donc euh, lundi-mardi donc on est le mardi 28 avril 2020. Et on voit que la poussée haussière se maintient. Donc euh, j'ai tracé ce matin donc, un niveau ici donc on le voit sur, euh, sur le 15 minutes ici. Bon j'avais été rechercher un petit peu les niveaux et on voyait ce matin qu'on arrivait sur une zone où il y a eu pas mal de retournements mais euh, elle était assez large eh bien sans problème le marché a donc, euh, est donc rentré dans cette zone et l'a même dépassé. Maintenant on a une hésitation à ce niveau-là, voir si le marché va continuer euh, à monter, peut-être jusqu'à 11 000 sur le Dax c'est possible ou bien il y aura un retournement comme il y a eu dans les... donc, il, y a, il y a quelques jours donc à ce niveau-là voir donc euh, si on va sur le 1h qu'est-ce qu'on a ben, On voit que le marché donc suit toujours cette tendance haussière donc euh, le nuage vert ici. Donc cette poussée qui a été faite euh, par l'intervention de la Fed donc euh, le, la hausse euh, se poursuit pour le moment donc il peut y avoir un retournement, il peut y avoir un retournement fort mais ça fait quand même deux jours donc. Que, que le marché continue à monter. Donc il est dangereux dans, une, dans des conditions comme ça d'anticiper euh, la, la baisse et on a toujours donc euh, intérêt à suivre euh, le sens du marché. Vous voyez on a deux grosses bougies, bougies vertes ici en, en une heure donc euh, c'est délicat d'essayer d'anticiper euh, la baisse. Donc on voit bien ici le marché, on est en 4 heures, vous voyez le range qu'on a eu ces derniers jours et puis là on tente aujourd'hui de casser ce, ce range, le niveau supérieur, soit il va y avoir un retournement effectivement et ça peut être un, un beau retournement, soit on va continuer euh, à monter donc là on arrive sur les, les 50% donc euh, de Fibonacci euh, donc sur, euh, sur le DAX. Alors donc les 50% qui correspondent donc, euh, la réaction sur euh, la baisse importante qu'on a eu euh, du coronavirus donc on est descendu sur les, sur les 8000. Donc le marché a hésité beaucoup ici entre les 38,2% et les 50% mais on voit ici que la tendance euh, est d'essayer de casser ce niveau. Alors on va voir dans les prochaines heures ce qui va se passer, si vraiment on va le casser ou bien s'il va y avoir un retournement. Donc si vous prenez des positions dans une situation comme ça, prenez-les à court terme parce que tout peut, tout peut se produire. Hein. Vous avez tout intérêt donc, à prendre rapidement euh, des positions dans le sens que vous choisissez et euh, de protéger vos positions parce que ça peut partir très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc vous voyez... Le, comme c'est parti très vite ici euh, y a, y a, en fin de matinée donc sur ce, ce mouvement là où on est rentré carrément dans la zone que j'avais tracée et on l'a euh, facilement euh, cassé en plus. Donc là ça hésite, ça hésite mais euh, il n'est pas, pas exclu que ça continue de monter encore euh, cet après-midi. Voilà donc comment je fais mes, mes analyses. Donc difficile d'anticiper ce que le marché va faire parce que tout est possible à tout moment. Donc regardez bien les indicateurs que vous utilisez. Si vous voulez utiliser les mêmes indicateurs que moi eh bien dans, dans ma formation Scalping vous trouverez donc les différents indicateurs que j'utilise et ça vous permettra donc de prendre les bonnes décisions au bon moment dans des situations qui sont parfois difficiles pour, pour prendre une décision. Parce que Personne ne peut dire avec certitude que le marché va monter ou que le marché va descendre. Est-ce que réellement on va avoir une grosse réaction maintenant parce que le marché est fort monté euh, Aucune garantie, moi je ne mettrais pas ma main à couper à ça et euh, tout est possible. J'ai toujours tendance à préférer à trader dans le sens de la tendance mais en étant prudent et en sachant changer mon point de vue si je vois qu'effectivement le marché se retourne et Il faut arriver à avoir une réaction rapide mais ça vous ne pouvez mmh. le faire que si vous maîtrisez euh, trading à court terme donc le scalping. Voilà j'espère que vous appréciez mes vidéos, likez la si c'est le cas, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si, si vous êtes intéressé par mes vidéos et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. À très bientôt, au revoir.